Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir. Nous en sommes à l'épisode numéro 64. Ce soir, je vais te proposer un petit jeu musical que j'ai appelé la composition alphabétique. Qu'est-ce que c'est que la composition alphabétique En fait, je suis parti d'une idée de Jean-Sébastien Bach, de son vrai nom Johann Sebastian Bach. <rire> Et oui, c'est comme ça que ça se prononce. Alors, voici quelle était son idée c'était de prendre les lettres de son nom, B-A-C-H, et d'en faire de la musique. Et tu vas me dire, bah, comment je fais pour, euh, pour jouer B-A-C-H Ce ne pas des notes de musique, B-A-C-H, ce sont des lettres de l'alphabet. Mais en fait, en allemand, on ne dit pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol La, Si, euh, ou Si bémol, mais on utilise les lettres de l'alphabet. Donc, ça va de A à H. Eh bien, B-A-C-H, sont des notes de musique, et donc, il a euh, créé une composition à partir de ces quatre notes B-A-C-H. Et je me suis dit, ce serait amusant de pouvoir étendre ce concept, par exemple, au prénom. Mais, mais Sauf que enfin, des personnes qui s'appellent Bac ou Chab ou Gba, ou... bon, c'est un, un peu dur à trouver. Bon. Oui, alors, il y a d'autres notes qui existent, évidemment, le D, par exemple. Euh, il y a aussi le, le E, okay. il y a aussi quoi Il y a aussi le G, le F... Mais bon, on est quand même très très limité. Quoi. Hein, pour faire un prénom avec tout ça, euh, bon, c'est un, un peu dur. Donc, euh, plutôt que de faire ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais étendre le concept en utilisant à la fois l'alphabet, les nombres, les notes de musique. Donc, j'ai créé un petit jeu euh, qui va nous permettre de trouver euh, le départ d'une composition. Et ensuite, peut-être qu'on va pouvoir étendre la composition ou improviser. Enfin. Essayons Voilà, c'est une, une petite idée que j'ai eue cet après-midi, en... après ma sieste, j'ai écouté un, un concert de Enody. je ne sais pas s'il connaît Enody, c'est un compositeur de musique de film qui est pianiste, qui a joué à la maison de la radio il y a quelques années, un concert avec quelques musiciens, et euh, Ludovico Enodi, je crois qu'il s'appelle. Alors, c'est une musique très répétitive, très minimaliste, mais euh, qui me plaît bien quand même et qui est propice à la, à la rêverie et à la création, puisque j'étais en état de demi-sommeil. C'est très agréable d'ailleurs de voir plein plein d'images, des choses euh, très bizarres, quoi, mais euh, que j'ai pu imaginer grâce à la musique. C'est presque la méditation, en fait. La méditation guidée par la musique. Et en me réveillant, euh, je me suis dit, waouh, j'ai trouvé quelque chose, euh, un petit jeu, voilà ce que je vais faire. Euh, je vais créer ce, ce jeu-là et donc c'est ce que je fais ce soir. Donc c'est complètement du direct, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai simplement imaginé en rêvant. Ok, je te présente le petit jeu dans quelques secondes. Euh, toi, pendant euh, le générique qui est quand même assez court, je te propose de prendre ton instrument favori, donc euh, le piano par exemple, ou une flûte, ou un harmonica, que sais-je encore, euh, l'instrument voilà, que tu veux, parce qu'on va jouer de la musique ensemble, on va composer de la musique ensemble. A tout de suite. Ok, c'est parti. Allez, admettons que tu t'appelles Pascal. Alors, Pascal, on va repérer déjà tes lettres et les chiffres qui vont correspondre à ton prénom. Parce qu'en fait, on va commencer par des chiffres. Alors, donc, je prends la nomenclature alphanumérique. Donc, la nomenclature alphanumérique, ça fonctionne comment bah, Tout simplement, j'ai repéré l'ordre d'apparition des lettres dans l'alphabet français. Donc, de A à Z, de 1 à 26. Comme tu t'appelles Pascal, P... C'est 16, A c'est 1, évidemment, S c'est 19, C c'est 3, A encore A c'est encore 1, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, et L c'est 12. Ok, donc on retient 16, 1, 19, 3, 1, 12. Voilà, 16, 1, 19, 3, 1, 12. P, A, S, C, A, L. Alors, comment je vais me servir de ça Alors, je vais faire un petit calcul. Je vais dire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner les chiffres de chaque nombre. Donc, 1 plus 6, c'est égal à 7. Très bien. 1, c'est égal à 1, évidemment. 1 plus 9, c'est égal à 10. Et donc, 10, c'est quoi C'est 1 plus 0. Ce qui fait 1. Ensuite, 3, ça reste tout seul. 1 aussi. Puis 1 plus 2, ça fait 3. En fait, l'idée, c'est d'arriver à un seul chiffre à chaque fois. D'accord Pourquoi ça Eh bien, parce qu'on va se servir d'une gamme. Donc, on ne va pas prendre une gamme trop compliquée. On va prendre la gamme de Do majeur. Donc, la gamme de Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et encore Do. Bon. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On peut dire, euh, si on veut boucler, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. OK. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer les degrés de la gamme par des chiffres. Donc, 1, je fais comme le lieu de l'alphabet, j'indique l'ordre d'apparition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais mettre 8 ici, et on peut même aller jusqu'à 9, hein, parce qu'évidemment, si je me ramène à un seul chiffre, je peux avoir aussi le numéro 9. Et donc, ici, je vais rajouter le réaigu. OK. Donc on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Doré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ben, tu commences à me voir venir, j'imagine. Donc on repère 7. 7 c'est quoi 7 c'est Si. D'accord Ensuite 1 c'est Do. Ensuite 1 c'est encore Do. Ensuite 3 c'est Mi. Ensuite 1 c'est encore Do. Décidément. Et 3 c'est encore Mi. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme mélodie On a si, do, do, mi, do, mi. Ok, donc nous avons déjà une première mélodie, si, do, do, mi, do, mi. Alors, on va la noter. Et on va en trouver une autre, par exemple, avec ton nom de famille. Mais bon, voilà, je ne peux pas donner le nom de famille de quelqu'un que, que je connais parce que je respecte la vie privée de mes élèves. Donc, admettons que tu as un excellent ami qui s'appelle Damien et tu veux faire une composition avec Pascal et Damien. Donc, je retourne sur ma nomenclature alphanumérique. D, c'est 4. A, c'est 1. M, c'est 13. I, 9. E, 5 et N 14. Ok, donc nous avons 4, 1, 13, 9, 5, 14. 4, 1, 13, 9, 5, 14. Alors 4, on a déjà. 1, on a déjà. 1 plus 3, ça fait 4. 9, on a déjà. 5 aussi. Et 1 plus 4, ça fait 5. Ok, ça fait des notes différentes. On va s'amuser avec ça. Alors 4, qu'est-ce que c'est 4 4, c'est Fa. 1, c'est Do. 4, c'est encore Fa. 9, c'est Ré. 5, c'est Sol. Et 5, c'est Sol. Pas mal. Enfin, je dis pas mal parce que ça fait des notes différentes. Fa, Do, Fa, Ré aigu, Sol, Sol. OK, on note ça. Si, Do, Do, Mi, Do, Mi, Fa, Do, Fa, Ré. SOL, SOL. D'accord, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Eh bien, on va jouer ça sur notre instrument favori. Tu peux prendre par exemple, alors moi je vais prendre plusieurs instruments, enfin je vais en prendre au moins deux. Donc par exemple, je vais prendre une flûte, une flûte à bec, et un harmonica en DO par exemple, comme ça tu auras les deux instruments. Donc, euh, alors le SI grave, il bah, n'y a pas sur la flûte, hein, ça commence au DO grave. Je peux commencer SI DO avec des notes aiguë, hein, Donc euh, je vais t'indiquer ça comme ça pour que tu puisses comprendre le principe. Donc là, on va dire ça, c'est des notes aiguës, aiguës, aiguës. Après, c'est grave. Je passe en grave. Do mi, Do mi, fa, Do fa. Là, on avait dit que c'était ré aigu. Et puis, là, je peux le faire aigu, puis revenir dans le grave, par exemple. Ah, pardon, si tu ne vois pas euh, mes doigts sur la flûte. Mais comme le micro est en bas et que, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, le, le son, on croit souvent, on croit toujours qu'il qu vient de là ou d'ici. Mais non, en fait, il vient, il vient du haut. Quoi. La, il y a la meilleure preuve, c'est que si je bouge la fenêtre ici, ben, on n'entend plus rien. Ok, donc le son, il vient de la fenêtre en fait. Donc si je si je joue comme ça, vu que le micro est ici, tu ben, tu vas rien entendre du tout. Donc, je suis obligé de faire ça. Ok. Avec l'harmonica, en fait, on a plus de notes que sur la flûte à bec. En fait, on a trois registres complets, grave, médium et aigu. On a trois octaves complètes, alors qu'on n'a qu'une octave et demie sur la flûte à bec. Donc, ça veut dire qu'on a deux fois plus de notes sur l'harmonica que sur la flûte. Donc, on a plus de choix. Hein, mais on va faire par exemple, alors on peut commencer le, le « si » dans le « grave ». Voilà, où tu peux mettre les notes dans un autre ordre. Par exemple. Euh voilà, C'est-à-dire là, en fait, je n'ai pas respecté le réaigu, j'ai mis dans le grave. Donc, on fait des essais on essaye de voir ce qui c'est le mieux. Chacun fait comme il veut, en fonction de son instrument. Évidemment, si tu es au piano, là, tu es carrément en 7 octaves et demi, donc tu peux vraiment t'amuser. Alors, admettons que. Euh, le Si, je prends prendre l'exemple avec l'harmonica, mais après, encore une fois, tu peux prendre l'instrument que tu veux. Donc, le Si dans le grave, le Do dans le médium, le Do dans le médium, le Mi dans le médium, le Do dans le médium, le, dans le, médium, le Mi dans le médium, le Fa dans le médium, le Do. Est-ce qu'on fait dans le médium ou on le fait dans l'aigu? Pourquoi pas alors, on va faire aigu, médium, aigu, médium et grave. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de partition. J'écris simplement le nom des notes. Et puis, soit, le, soit grave, soit médium, soit aigu. Donc, si je respecte ce que je viens d'écrire, ça donne cette mélodie. OK, bon... C'est amusant, c'est un peu original, mais bon, pourquoi pas. Alors, bon, qu'est-ce qui manque maintenant pour que ça fasse une jolie composition ben, Il manque le rythme. Ah, parce que là, pour le moment, bon, c'est un peu des notes euh, un peu dans tous les sens. Alors, on va essayer de trouver un rythme avec ça. Alors, bon, il faut faire des essais, tout simplement. Alors, on va donner un nom à notre composition. Ben, je ne sais pas, moi, c'est euh, balade de vlog. <rire> je ne sais pas, peut-être pas forcément la meilleure... Euh... Ah, ah, non, à moins qu'on on prenne Pascal Damien. Euh, allez, la balade Ce sera plus joli De Pascal Damien Et Mon compositeur, ben, on va dire euh, L'alphabet, Alors Quel rythme je prends Si, do, do, do Si, do c'est quoi ces, ces rythmes là un, un, si, do donc là ça commence en l'air, hein. si je tape des mains ça. si, do do mi, do donc qu'est-ce qui tombe sur le temps Eh bien le do, hein, le premier do donc là j'improvise hein, mais une fois que j'ai improvisé, j'essaie d'analyser ce que je viens de faire bon. si, do do mi, do alors, ce qui tombe sur le temps, c'est le Si tombe en l'air. Si, Do, Do. Les deux Do, do tombent sur le temps. Mi, Do, le Mi. Alors, tous les Do tombent sur le temps et le Mi est à contre-temps. Ça fait mm, mm, Si, Do, Do, Mi, Do. Et alors, la durée des, des Do, c'est quoi C'est deux temps, je crois, pour le premier Do. Mm, si, Do, Do, c'est presque deux temps à chaque fois. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire les notes et les rythmes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'introduction. On va faire un petit truc sympa. On avait la balade d'Alton, maintenant, la balade de Pascal Damien. Ça change un peu. Alors, je vais mettre une barre double ici, double barre de mesure pour montrer qu'on sort de l'introduction. Et donc là, je vais... Alors, dans l'introduction, ce que je vais faire, c'est que le Si, ça va être la dernière note. Donc, je vais prendre ici... Voilà, je vais prendre une, une demi-pause. Un soupir. Un demi-soupir. Et le si va commencer ici. Donc, euh, si, do. Alors, on a des blanche parce puisque c'est de temps. Si, do, do, mi. Donc, c'est ça. Si, do, do, mi, do. Si, Do, Do, Mi, Do. Voilà. Donc, si on réécoute pour être sûr de nous. Voilà. Donc, là, c'est l'introduction. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir sur l'introduction, hein, mais pour l'instant, je m'occupe de la mélodie. 1, 2, 3, 4. Do, Do, Mi, Do. Ok, c'est bien. C'est ce que nous voulions. Alors, maintenant, la suite. Alors, je vais reprendre l'harmonica. Ah. Ah. Comme on a fait si Do, c'est pas mal de faire Mi-Fa. Donc le Mi il serait sur le dernier temps de la mesure. Okay, alors, mi, fa, do, fa, bon, je suis pas chanteur, hein. <rire> mi, fa, do, fa, bah, tout simplement, euh, des blanches après. Alors, retour sur l'éditeur de partition. Donc, euh, donc là, on peut faire alors le do, on peut faire en fait une, une blanche pointée, pourquoi pas. Voilà, là, on va mettre un demi-soupir. Ensuite, mi fa fa fa C'était Mi, fa Do, fa Ok. Alors, Mi, fa Do, fa Écoute, 84. Donc là, on du silence, on va voir l'introduction. do, do, mi, do, C'est joli jusqu'à présent. Moi, j'aime bien, toi aussi. Ok, alors on peut faire des rondes après, par exemple. On a dit que c'était un régu. Et là, on a dit des rondes. Donc, sol, sol. Ah, par contre. Là, pardon. Ici. Ok. Donc, on réécoute tout ça. Allez, c'est parti. On va regarder 84, l'introduction. Bon, ça nous fait une courte mélodie, mais tu vois, c'est un, un bon exemple. Alors, on y va. On écoute. Do, do. Mi, Do, 4, Mi, Fa, Do, Fa, Do, Sol. Bon, OK. Ah, tu vas me dire, bon, très bien. Euh, bon, ça sonne hein, apparemment. rythmiquement c'est déjà mieux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on met comme accord par-dessus tout ça Parce que euh, l'idée, c'est quand même de faire une composition entière. Alors, je vais supprimer les mesures qui ne servent à rien. Tac, voilà, Alors, Par contre, là, il y a quatre mesures en haut, quatre mesures en bas et deux mesures après. On va peut-être changer ça. On va mettre, par exemple, trois mesures à chaque fois. Ouais, ce sera un peu mieux organisé. Oh, Celle-là, on peut la mettre là-haut, je pense. Ouais, voilà. Si tu n'es pas habitué à lire les notes sur une portée, je vais t'écrire le nom des notes en dessous. T'en as de la chance. Alors, si Do... Do, Mi, Do, Mi, Fa, Do, Fa, Ré, Sol, Sol. Alors, si tu ne vois pas bien les paroles, on peut modifier ça aussi. Voilà, fenêtre des paroles, donc euh, Texte, Police, Taille. Voilà, Taille, on va choisir une taille un peu différente. On va prendre euh, 24 par exemple. Voilà. Voilà, ah, on voit déjà mieux. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on met comme accord dessus ben Moi, je propose qu'on euh, mette, sur le, sur le premier, euh, la, cette mesure-là, hein, après l'introduction, on met l'accord de Do majeur, forcément, puisqu'on est en Do. L'accord de Do majeur, c'est Do mi sol. Soit on reste sur Do, soit on dit, tiens, on va faire un petit changement. On peut faire, par exemple, La mineur. La mineur, une note, c'est La Do mi. Donc, comme on a Do et Mi, ça peut être sympa. Après, quand on, on a Fa Do, ben, Fa Do, ça, c'est l'accord de Fa majeur. Donc, on va faire Fa majeur. Fa Ré, on a ça dans Ré mineur, okay. Sol, on a ça dans Sol septième par exemple, et puis le, le Sol dans Do. Alors j'ai fait exprès de... En fait, en voyant Ré mineur, je me suis dit tiens, euh, si on peut avoir le... Parce qu'en fait, il y a un enchaînement qui est sympa, qu'on appelle le 2-5-1, donc euh, bon, si tu n'es pas habitué à ça, je ne vais pas te faire un cours là-dessus, mais si tu l'as repéré, c'est pas mal. donc c'est un enchaînement qui marche bien ça, donc si Do c'est 1, Ré c'est 2, et Sol c'est 1, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol c'est 5. L'enchaînement de 5-1, on rencontre beaucoup dans donc, beaucoup de compositions, notamment en jazz. Et alors je ne sais pas si ça c'est vraiment du jazz, mais euh, pourquoi pas, mais peu importe. Mais euh, c'est sympa de retrouver ça ici. Alors surtout que le fait de Sol de Sol, c'est à Do, ça termine bien la, la musique. Je n'ai pas mis les accords dans l'introduction, donc on a, on a dit qu'on faisait une introduction. Donc euh, on, va, on peut reprendre les mêmes, hein, Do, La. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est bien terminé par Sol 7. Hein, comme ça, ça enchaîne bien sur la suite. Euh, donc, avant le Sol 7, bon, on peut mettre Ré mineur. Okay, donc, avant, qu'est-ce qu'on met bon, On a Fa, et puis on peut mettre Do au début. Voilà, pourquoi pas. Tac. Bon, du coup, l'indication du tempo, je vais la pousser un peu Ok, ben voilà, on voilà, une Super Partition. Alors tout ça c'est très joli, n'est-ce pas Mais euh, bon, on indiquait les accords, mais qui va les jouer les accords Il nous faudrait des instrumentistes accompagnateurs. Alors des instrumentistes, on a déjà on a un batteur ici, ah, on n'a pas de pianiste, on n'a pas de guitariste, bon, on a des violonistes à l'appel, euh, trompettistes aussi. Ah ouais, mais euh, ah, il me faudrait, les gars, si vous pouvez venir, euh, il me faudrait un pianiste, euh, un guitariste, ce serait pas mal, et un contrebassiste. J'ai déjà le batteur. Oui, bon, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Je vais prendre mon orchestre portatif. Où est-il Le voici. Il s'agit de « Ben in the box yeah ». Yeah Je te montre comment ça fonctionne. Alors, nous voici dans « Ben in the box ». Très bien. Le Benny the Box, ça me permet de créer des pistes d'accompagnement. C'est ce que je fais en fait. Quand tu entends des vrais musiciens, bah, c'est euh, grâce à, cette, euh, à ce logiciel. Ce sont de vrais musiciens qui ont joué de leurs instruments. C'est normal pour des musiciens. Et on a enregistré tous, des, tous, tous les sons de tous les instruments. Donc euh, Ce sont des sons réels que, que j'emploie à chaque fois. Comment on va faire bah, Tout simplement, on va noter les accords ici dans ce qu'on appelle la grille. Okay Donc, on a déjà l'accord de Do. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme, euh, comme accord Donc là, je vais reprendre la partition. Donc, nous avions en introduction Do, Fa, Ré mineur, Sol 7. Ok, Do, Fa, Ré mineur, Sol 7. Ok, ça c'était notre introduction. Après, on passe... Au couplet, on va dire, on n'a pas fait de refrain, mais bon, ce n'est pas très grave, c'est juste un exemple. OK. Ce qu'on peut faire pour, euh, pour s'amuser, c'est qu'on peut très bien faire, par exemple, deux fois. Ouais, pourquoi pas, on peut faire deux fois la, la même mélodie, après une petite improvisation, pourquoi pas. Soyons fous. Et une fois qu'on a improvisé, donc, euh, alors, l'improvisation, voilà je mets euh, section B, ce sera pour l'improvisation. Et puis après, on reprend notre mélodie une fois, par exemple. OK ben Voilà, c'est sympa ça. Donc ça nous fait 32 mesures en tout. Très bien. Donc, alors on a dit 84. Tac. Alors le style. Donc on a dit 84 pour le tempo. OK, donc environ 85. Euh, jazz, pour, pas forcément. On peut faire un, un pop music, ça peut être sympa. Folk, par exemple. Alors, je viens de me recevoir une petite boulette, c'est que euh, quand j'ai recopié le couplet, tu aurais pu me le dire quand même, Ah tu me l'as dit, pardon, <rire> c'est qu'en fait, euh, ça fait que six mesures, et après, si tu regardes bien, j'ai 8 mesures, donc là, il y a un truc qui ne va pas, j'aurais dû supprimer ces deux mesures, donc euh, je vais faire un couper-coller, tac, voilà, donc euh, ça veut dire qu'en fait, la fin, ce n'est pas à 32, mais à 30, donc voilà, donc, ça doit donner ça, normalement. Voilà, donc là, on a bien quatre mesures d'introduction, six mesures pour la mélodie, six mesures pour la reprise, six, mus... ah non, six mesures pour le... Oh, ce serait peut-être pas mal de faire deux. On peut même s'amuser à faire 3 grilles de solo. Allez, ouais, c'est va bon aussi de bon faire ça. Comme c'est très court, voilà, on va faire ça, donc, copier, coller. Donc là, on a six mesures. OK, encore coller. Eh bien, donc euh, OK, et encore coller pour la fin, pour la reprise de la mélodie. OK, donc là, ça nous fait carrément 40 mesures. On va voir si ça marche. Euh, OK, donc là, on a la mélodie, deux fois, trois grilles d'improvisation et retour de la mélodie. C'est pas mal, ça. OK, j'enregistre ça. Je reprends la partition. Je lance la piste d'accompagnement. Alors, ce que je vais faire en fait sur l'improvisation, bah, tout simplement, je vais utiliser les, les notes de la gamme de Do majeur. Hein, et puis bon, après, à toi d'essayer de, des petites improvisations si tu veux. Tu peux même tourner autour des notes. Enfin, J'ai plein de cours là-dessus hein, si tu ne sais pas comment faire. Euh, il suffit que tu suives au moins un cours complet pour apprendre à, à jouer un morceau. D'ailleurs, je te mets le lien sous la vidéo si tu veux voir ce que c'est. Ce sont des, des cours en vidéo. Tu as 7, 8 ou 9, 9 vidéos. Ça dépend de, de tout ce qu'on a raconté pour que tu puisses jouer le morceau. Donc c'est un morceau beaucoup plus complet que ça, évidemment. Tu as l'introduction, couplet, refrain, toute la partie interprétation, improvisation, etc. C'est toujours l'harmonica. C'est vraiment pas mal de, de suivre ce cours. Et je t'apprends également comment tourner autour des notes, comment varier tes mélodies, comment improviser. Okay voilà, donc là, c'est juste pour l'exemple. Donc, je fais deux fois la mélodie, après trois grilles d'improvisation, c'est-à-dire trois tours d'improvisation, et je reprends la mélodie une fois. OK Alors, fais ça. C'est parti. C'était donc la balade de Pascal Damien. Ok, ben voilà, tu peux t'amuser, tu vois. Bon, c'est peut-être un peu long à faire, mais c'est vachement amusant à faire, tu vois. Donc, euh, alors évidemment, si tu ne sais pas écrire les notes, si tu ne sais pas acquérir les rythmes, euh, n'hésite pas à me, me le dire. Moi, je t'expliquerai te, comment on peut faire. Euh, voilà. Euh, donc, toi, c'est vraiment ce qu'on peut faire en musique quand on sait un minimum euh, composé. Tu vois, en fait, euh, j'ai pris des notes au hasard. Enfin, les notes qui viennent d'un prénom ou de deux prénoms. Euh, donc c'est un peu du hasard, après j'essaie de trouver un rythme, j'écris ça, j'écris les rythmes sur, sur la les, sur les portée de, de ma partition ensuite je fais jouer euh, l'orchestre et je m'amuse dessus, voilà donc c'est euh, assez sympa à faire comme tu peux le voir voilà c'était donc la balade de Pascal Damien, ben, écoute euh, je te laisse faire de même avec d'autres mélodies tu peux même me proposer euh, des mélodies que tu as trouvées, si tu veux on peut même... Faire ça ensemble, ça peut être vraiment amusant. Tu me dis, tiens, voilà, moi, mon prénom, c'est ça. J'ai trouvé ces notes-là, j'ai trouvé tel rythme. Est-ce qu'on peut faire la musique ensemble, par exemple, tu vois donc, On peut aussi arranger une musique ensemble. Il y a plein de possibilités, OK Voilà, eh bien, écoute, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le « j'aime » de YouTube. Euh, partage la vidéo sur les réseaux sociaux avec tes amis, tes parents, ta famille, tes professeurs, euh, enfin, qui tu veux. Euh, c'est offert, donc euh, profitez-en et faisons profiter les autres et puis nous on se retrouve euh, dimanche prochain pour un nouvel épisode de vlog bonne musique à très vite